Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler euh, du fait que beaucoup de gens pensent encore que faire du trading c'est jouer en bourse. Alors le terme jouer bien sûr on sait ce que c'est, c'est comme jouer au casino mais si vous voulez devenir un trader, un vrai trader gagnant ça n'a rien à voir avec euh, le terme jouer en bourse. En effet bon, si vous ne vous formez pas sérieusement au trading vous pouvez jouer en bourse, Effectivement, mais ce sera comme aller au casino et miser sur le rouge, miser sur le noir puisque en trading vous avez deux possibilités, ou bien le marché va monter ou bien le marché va descendre. Vous pouvez euh, compter sur la chance comme, euh, comme au casino et euh, vous aurez peut-être pendant un certain temps de bons résultats mais vous ne deviendrez jamais un trader. Donc jouer en bourse euh, ce n'est pas être trader, ce n'est pas faire du trading. Faire du trading c'est se former sérieusement, utiliser des méthodes qui ont qui fonctionnent, qui vous permettent comme par exemple ma méthode Scalping plus Ishimoku d'avoir des résultats de l'ordre de 95% de trades gagnants, donc la chance n'a rien à voir avec ça. Donc ça c'est certain que euh, la chance euh, vraiment elle est minime euh, chez les traders euh, gagnants, c'est plutôt une méthode efficace comme par exemple des méthodes basées sur l'analyse technique, comme ce que je prône dans mes formations au trading, et qui vous permettront à l'aide d'indicateurs de comprendre, d'avoir des indications claires et précises, pour avoir une probabilité aussi proche que possible de 100%, que le marché va vraiment partir dans le bon sens, dans le sens que vous avez choisi lorsque vous ouvrez votre trade, et pas dans le sens inverse. Donc c'est comme si vous alliez au casino que vous avez des indicateurs qui vous disent c'est le rouge qui va sortir ou c'est le noir qui va sortir. Donc en ce sens c'est un jeu si vous voulez, on peut très bien s'amuser au trading mais c'est un jeu tout à fait sérieux qui vous permet bien sûr de, de gagner de l'argent mais avec une probabilité de gain bien supérieure à ce que vous auriez au casino. Donc, si vous aimez euh, aller au casino, eh bien, le trading, euh, fort probable que ça vous plaira, mais euh, vous aurez un gros avantage avec le trading, c'est que vous avez euh, des cartes en main, vous avez euh, tous, les, tous les atouts pour avoir euh, des bien meilleurs résultats euh, euh, qu'au casino. Et donc, vous pourrez gagner beaucoup plus d'argent qu'au casino et risquer beaucoup moins de perdre de l'argent. Donc c'est très important d'avoir clairement cette notion. Si vous devenez trader, si vous apprenez le trading et qu'on vous dit « Ah oui, tu joues en bourse », non, dites bien, précisez bien à ces gens-là que le trading fait sérieusement, la bourse fait sérieusement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas le casino et que vous pouvez gagner vraiment de l'argent et en vivre de manière sérieuse une fois que vous vous formez sérieusement donc à des techniques qui ont fait leur preuve, donc vous avez énormément de traders à travers le monde qui jouent, qui jouent au trading, en bourse si vous voulez, mais qui le font de manière sérieuse. Donc si vous voulez utiliser le, le terme « jouer en bourse » libre à vous, mais c'est un peu péjoratif et les gens risquent de se moquer de vous. Mais être un trader, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de, de sérieux. Même si on peut s'amuser beaucoup certains jours, et c'est très agréable de gagner de l'argent de cette manière-là, j'en conviens. Donc formez-vous. Je vous propose ma formation Scalping plus Ishimoku en cette fin d'année 2019, donc en ce mois de décembre. C'est l'occasion de vous former pour devenir un trader gagnant, un joueur gagnant si vous voulez. Euh, dès le mois prochain, dès janvier 2020 et montrer prouver à ceux qui ont des doutes que jouer à la bourse c'est quelque chose de très sérieux et qu'on peut vraiment gagner de l'argent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.